Donc euh, bonjour, je suis Aurélie Lefrère, présidente de l'ASBL un bout de chemin. Bonjour, je suis Gérald Lévin, je suis le trésorier de l'association et aussi le conducteur principal. Pouvez-vous présenter l'ASBL euh, Alors, un bout de chemin est une ASBL qui intervient sur le la neuve principalement dans le transport et l'accompagnement de personnes à mobilité réduite. Alors nos tarifs euh, sont de 54 centimes du kilomètre avec une prise en charge de 4 euros. C'est de cool, intervenez-vous Alors nous serons surtout les personnes euh, dans toute la Belgique et également nous allons euh, vers les pays du Qui s'occupe d'accompagner les personnes Alors dans un euh, souci de répondre à la demande de plus en plus croissante, nous avons une équipe de bénévoles euh, Nous en recherche de nouveaux bénévoles, toujours pour répondre à la demande qui est croissante. All right.